Ils sont combien Encore un il a la ligne à droite oh, mais bordel t'as tué tout le monde Mais gros mais t'es qui Konigzeg oh On va rouler c'est trouver du monde chat. Ça ressemble à la i8. C'est vrai en plus hein. Mais là c'est Konig Zeg les gars. Hein. Est, tout est en carbone sur cette caisse, tout est opti. Genre un vrai gas il a une conigue J'ai l'impression que je vais perdre Oh Non... Alors ça... Ah oh c'était pour te faire admirer la vue bébé J'arrive pas à tourner... MAIS ah ce Secours 1000 vous aviez raison Oh le yinche Il s'est noyé Ah non c'est bon je vous rappelle que je suis en partie classé les gars là. Le dernier dieu il s'appelait. Il fallait être shield frérot. domine bien la partie là. C'est pas mal les petits fracs, que je fais. Je suis trop concentré dans la partie les gars. Je suis pas... Il en reste plus qu'un. Il en reste plus qu'un et j'ai peut-être la gagné. Je regarde un peu partout, tranquille, tu vois. Ok, je l'ai. j'ai. Je suis peut-être un peu pressé. Oh. Allonge-toi, allonge-toi, c'est où Je panique. Ok. C'est un autre joueur. C'est un autre joueur, il a l'air chaud. J'aurais pas eu le casque T3, j'étais mort. Lui win. Tu peux te présenter euh, aux ultras. Ok, ben, euh, je m'appelle Rob, du coup, enfin Robin Giraud, mais mon nom pseudo c'est Robs. Et je ouais. suis joueur professionnel e-sport sur PBG Mobile. Ok. Et euh, je fais partie de la meilleure équipe de France. Invite-moi en in game ouais, je, ouais, te je, te je, te, je te rejoins et, et, et j'ai trop de questions à te poser. Déjà, tu joues sur quoi ouais. comme téléphone euh, L'iPhone 13 Pro Je trouvais pas ça incroyable en termes d'émaciste sur euh, iPhone Elle est désactivée ouais, pour les compétitions Ah oh, bazar de bazar donc euh, tu privilégies la fluidité et iPhone c'est le max Alors j'ai pas reçu l'invite je sais pas Ah si c'est bon euh, non, non mon et attends, Du coup quand tu dis que t'es joueur professionnel e-sport c'est à dire que tu... Euh... Bah je suis dans une euh, équipe e-sport, une organisation Et qui euh... qui enfin qui est situé en Belgique Et coup, ok. je suis euh, bah, payé par, euh, par mois. Et en jouant des compétitions avec mes coéquipiers, on, on est 4 à jouer. Non, mais c'est génial hein. Ouais, ouais y'a des mecs juste devant Tiens, suis-moi. Hein. Ouais, oh ouais, je te suis, je suis là. On fait violer. Il est à gauche, ok. Tu... Suis-moi, suis-moi, en a Watch un autre. Out. Ok. Non, je te laisse passer devant. Oh, putain, merde. Mets-toi, essaye de te tu le rempart. Mets-toi une croix si tu peux. Ouais, ouais, ça, je la mets. Excuse-moi, j'avais un petit 1v1 à gagner, tu vois. Ça, tu lootais, tu... Me, mec, tu, tu, tu lootes à une ah, vitesse. Tu veux le finir, là. Ah, finis-le, je t'en prie. Hein. Bon. Le pire, hein. oh, le... Quoi Qu'est-ce que t'entends par fisté Bah, ben on... pour le finir, tu peux donner des coups. Ah, ok, ok, je pense à autre chose moi. Je te la, la pose par terre. Non, c'est bon, j'en ai déjà. Ok. Oh, derrière toi, derrière toi, derrière -toi, toi. Je me du gros. Il m'a baisé. Il va me finir. Oh non. Je te smoke. Non, mais non, je passe pas devant, passe-toi devant. Tu te ma gueule. Tu m'as pris pour un morceau de viande. Il doit être par là. Là, Tina, c'est pour justement pas te faire choper. S'il attend en troisième personne, c'est ça Là, ici, j'y vais. Je suis vraiment le meilleur mate. Tac, je suis avec toi. On monte. Vas-y, commando, commando, commando. juste devant. Mec tu l'as atomisé Je crois qu'il parle dans le chatol. Mmh. Attends, dès que tu fumes un mec, tu le lootes à 200 à et après t'es reparti. Ouais c'est ça. Attends, oh, viens voir il est là Mais attends, comment tu l'as fait pour le tuer là au corps à corps Tu l'as... Oh ouais. hipfire Comment Tu l'as tu tué en hipfire euh, Ouais ouais. Mais après moi je, je vise vraiment la tête euh, au dessus. Il est derrière le carton. Y'a toujours le mec juste au-dessus de nous, hein. Quoi Là. Watch out. Attends, on peut monter On peut pas monter en plus. Je lui ai mis une flash. Ponte ça. Oh. oh, mec. T'inquiète, frérot, t'inquiète, t'inquiète. Je suis là. l'escalier si tu peux, merci. Moi, tu sais. On euh... va pas, je pense. Tu sais qu'en tant que. En tant que joueur. Après, quand je même... toi, ai continue. continue, continue à le tirer. Tu sais qu'en tant que joueur confirmé du jeu, tu vois, c'est le genre de petit 1v1 que je rate rarement, moi, tu vois. Ouais, ça. Ça se voit oh, ah ouais, Moi, je suis En fait, je suis là dans les, euh, dans les grands moments. Il faut pas m'attendre avant les grands moments. Attends, mais ça tient là ah, oui, oui. Oh merde il, il a vu un euh, Ok, je viens de me faire trucider. Il y a beaucoup de monde là. On va voir qu'on sorte. C'est quoi ce truc euh... Ah c'est une smoke. Ah Ok, nice. Je crois qu'il nade hein. je, je, je compte la ramasser si, euh, si elle pop. T'inquiète. Ah il a okay. un overwatch. J'ai knock lui au fond. Il a un overwatch C'est à dire quoi ça Il a un mec derrière lui. Le cover. Ça monte au dessus à l'étage. Euh, je me suis barré. Hein. Oh Il m'a ravagé Il est sur moi il essaie de me finir, je, je... extrêmement ravi, il est au contact juste derrière le mur et où je suis mort. Attends, Ouais tu... t'inquiète t'inquiète moi je m'en fous de mourir, il va me décaler, il va me tuer dans quelques secondes. Il est toujours contre le mur, ouais. exactement contre ce mur, il, joue, il traverse, il traverse la route, ils sont deux, ils sont deux. <rire> ouais ils sont deux, et ils sont tous, ils sont cachés derrière les murs, ils t'attendent. Qu il je te regarde jouer mec, régale moi, montre moi de quoi t'es capable. Mais tu fais pas ça avec tes doigts, gros! C'est incroyable! J'ai plus de temps! Oh non! J'ai plus de ah. j'étais obligé de push Mec, on fait quatrième, mais t'as joué trop fort là! Oh les décalques que t'as non, mis non, et non, tout! Mais là on aurait plutôt pas, je suis dégoûté! Tu veux jouer à euh, ah, gros. gros spawn ou? Ouais! Ouais, gros spawn! Et dis-moi, tu, ouais. tu vas faire des compétitions euh, en Chine et tout ou pas du coup? Euh, mais y a des LAN du coup! Il euh, y a une LAN de PMWI, ça, ça s'appelle, qui a eu lieu en août. Ok. Qui a, qui a réuni les meilleures équipes du monde. Malheureusement, c'est pas qualifié. On a fini quatrième il fallait finir premier. Non, mec euh, C'était Si je me trompe pas, c'était en Arabie Saoudite. Et oh. là, en janvier, il ah. y, a, y a une LAN à Singapour qui se joue. Attends, je t'ai fermé la porte. Non, mais t'as je suis là. C'est euh... ce quoi À euh, Singapour, en. Avec ok. 16. Ok, mais mec, c'est génial. Yeah. Et euh, ça par exemple, toi tu vas tu diffuser ça quelque part, ce que, tu as, ce que tu fais et tout Euh comment ça Tu as, tu as, t as, t as un Twitch ou je ah sais oui, pas Ah oui bien sûr oui, fait quelques, euh, trois fois par semaine on va dire, sur Twitch et Youtube Ok ça marche Ouais j'en ai j'en ai buté un, il y a, il y a son mate, je, je l'ai buté aussi Il tranquille Merci Sur le toit, là frérot, devant Là où, le, là où le mec avec la Kalashnikov il a pété les cons là. Tu veux qu'on push un endroit Je suis pas très doué pour le push bâtiment. joué. Ouais. Merci. Ouais mais tu push d'accord. Bon, en fait, en fait ouais j'ai pété les cons. moi ouais. sur la gauche, sur Ouais, pour pas qu'on soit explosé par les fenêtres. J'ai plus de balles. Tiens, tiens, viens. Balles ouais. d'AK, t'en as un peu Ouais, bien sûr. Oh, t'es un. monte en haut là. J'ai un shoot d'alcoolique mais c'est normal y a pas de compensateur sur le truc Et moi j'ai un doigté de grizzly gros Il est par là, il est où Oh tu l'as tu l'as ravagé frérot bien, bien wesh bien wesh T'as vu il y avait une fois 4 je, je te la laisse Juste en face, nord, ça prend la décale accroupie au bâtiment ouais, ouais. Je le je plus pote plus à droite hein. Noc. Vas-y on peut s'avancer. Oh non c'est pas moi <rire> C'est toi qui lui as mis ouais. J'arrive, j'arrive. Mec, attends, t'y es déjà Mais comment t'es allé si vite je, je me dépêche. Passer bah, par le temps. Je t'attends. Ouais non, ouais. m'attends pas, m'attends pas. Vas-y, -y, vas -y, vas fais-toi kiffer gros. en a un autre en haut, viens. viens. Passe en haut. Vas-y, je monte à l'étage, vas-y. Je, je suis le je je Il s'est accroupi. Hop là, c'est dead, c'est dead, c'est dead. On va clear ça ma gueule. Attends, oh, mec J'ai, viens un de tilter une info de ouf. Mmh. T'es né en... 2000... T'es né en 2003 ou un truc comme ça Oui. C'est incroyable. Mais en fait, je pensais pas que les 2000, ils arriveraient jusqu'à l'âge adulte. Il y a un Moi, du monde, il est brésilien. Oh, comme ok. Euh, il s'appelle comment Je me Le fais allumer Je, je Cario Cario de l'Alpha Seven Ok, il faut vraiment que je regarde Parce que... Y'a un HPO Viens, on va le tuer Vas-y Pour te donner un ordre d'idée... Quoi Ça va Tu es à droite, c'est bon Toujours vers le... Bien joué T'es ping indicateur mec, c'est pépite hein Tu l'as mis la pression Ouais c'est bon, il est mort J'ai... Mais quoi Mais moi je, moi, je suis en de push en Nina c'est un mec mort depuis ouais. pa, pa, pa, pa, pa, parafond, de de tout à l'heure Ah ouais Papa ça parafonce pas Ah j'ai vu j'ai vu j'ai la ligne, j'ai la ligne, tu peux avancer si tu veux. Je suis solide, je suis solide, je suis solide. Bon, avance j avance C'est bon, j'avance, j'avance. Il fait, ma fameuse décale du Grizzly gros. Rito du 07 Deuxième, un deuxième, un deuxième Il m'a fait la décale du Serge Fumez les tous Encore un, encore un, il arrive avec sa jupe Ils sont combien Encore un il a la ligne à droite mais bordel, t'as tué tout le monde! Mais gros, mais t'es qui? Oh! What the fuck, mec! Oh c'était chaud. Mec! T'as busté tout le monde à 190 degrés! Genre là, tu peux passer à WEC à côté de moi, si tu me percutes, À plus. A gauche, un sniper à ta gauche. Il est en snake, regarde-le. Ils sont où? J'ai tiré à côté, là. Ben. Essaye oh là de, de J'en ai eu oh un, elle Je est belle. Le traiter, le... D'un hein, je n'ai aussi gros. Il te scope, tu peux lui mettre la tête au pied. Oh ta grenade elle a touché gros. Fini ton kill. Nice. J'ai le knock. Nice, bien joué mec. Putain, j'ai mis une belle tête. Et tu lui as mis un quick scope ou.. Ouais, c'est allé assez vite. J'ai mis le viseur à peu près j'ai fait clic roi clic gauche. Hein. Enfin avec euh, T'as compris quoi. Mais j'ai paniqué, je sais oh pas oh ce qui s'est passé. J'étais dans, dans mes clics de pouce là, j'étais en mode non, non, non, non, oh non, non. Quoi Non Y'a un snake, mets-toi derrière là, cache-toi. Cache c'est Cache quoi un snake Il toi, il toi, il toi, t'attends. Ouais, je crois que je panique. J'ai perdu mes armes. rien moi, rien moi, c'est mieux. Vas-y, je te réanime. Parfait. On se fait allumer nos... Nos traces, là, non Il est en train d'éclater la voiture. Il a pété les plombs, le mec. Il a pété... Je vais faire, je vais faire Parce que je poulet. Suis... Parce que je suis vraiment le meilleur, mate. Et que je serai à rien. Hop, hop, je suis là-bas. Allume-moi, allume-moi, je suis minime. Je... Ni plus sa mère maintenant. Non, merde, il y a des gens derrière aussi. Sur je la voiture. Pas... Sur la voiture, je peux pas ping. Côté droit voiture. Oh, il, oh, il a le même que ma grand-mère. Ok, côté droit voiture. Je te rate jouer, mec. Joli, ça les smoke. La rotation smoke, c'est intelligent. Et le joueur français, Robs, push his Oh, là, es calé rapide. Comment tu fais pour switch sur tes stuff si rapidement Il time la grenade. Et la grenade qui pète. Ah il a rampe. Oh là là. Oh là là. Oh là. T'es pas correct hein, sur ce... Sur... t'es un malade, t'es un putain de taré Bah bien viens viens mec, non même. mais mec, ce que t'as mis gros oh ouais. C'est ton monde, de gloire, hein je, je crois que c'est pas un vrai joueur mais Mec, on s'en fout, mais lui ce qui... Let's go Mec, t'es insane Au pain, t'as fait combien de kills 20 euh, 20 euh 20... Moi je sais pas Je... Attends, allez, allez au résultat Ouah ce que t'as vu mec